Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne des astres disent, c'est moi Zéna et voici les prévisions du bélier pour la semaine du 27 avril au 3 mai 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc dès lundi, Mercure va entrer dans votre deuxième maison dans le taureau. Et il va y rester jusqu'au 11 mai. Mercure dans cette maison va favoriser toutes les transactions financières. Et vous réussirez à jongler plusieurs euh, pales plusieurs à la fois. Vous réussirez à convaincre lors des négociations et à charmer aussi vos interlocuteurs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 Durant cette euh, journée, être assertive ne sera pas offensive ou gênant pour les autres. Ça sera plutôt fort probablement apprécié, car vous serez la personne sur laquelle les autres pourraient compter, pour, pour faire avancer les choses et faire mobiliser les gens. Vous êtes un leader de nature, cher bélier, et cette qualité sera très appréciée par votre entourage. Durant cette journée, les plus chanceux seront les Gémeaux, Verseaux et Balance et les moins chanceux les Cancer et vous vous êtes ici, cher Bélier. Mardi et mercredi, la Lune sera dans le Cancer, votre quatrième maison. Les énergies de cette période, surtout mais aussi un peu toute la semaine, pourrait vous faire penser que des conspirations ou à tout le moins des communications ou des choses se font en cachette. Que les gens vous cachent des choses ou des communications, ce qui ne serait pas vraiment réel. Durant cette période en particulier, cela pourrait concerner votre foyer ou les membres de votre famille. Alors ne vous laissez pas trop aller, euh, trop aller dans votre imagination à ce propos. Mais par contre, votre imagination créative sera fortement active. Alors toute cette semaine et la semaine prochaine aussi, si vous étiez artiste, c'est le bon moment pour amorcer un projet créatif. Durant cette période, les plus chanceux seront les cancers, poissons, les Scorpions et les moins chanceux les Lions et vous vous êtes ici, cher Bélier. Jeudi et vendredi la Lune sera dans le Lion, votre cinquième maison. Vous serez plus aventureux que d'habitude et votre intuition vous guidera dans la bonne direction. Votre créativité sera en éveil et votre pouvoir de séduction sera très puissant. Un beau magnétisme personnel vous rend dangereusement convaincant. Une très belle période à en profiter au maximum. Les plus chanceux durant cette période seront les lions, vous chers bélier et les sagittaires. Samedi et dimanche, la lune sera dans la Vierge, votre sixième maison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 et priorisez vos tâches et demandez l'aide des membres de votre famille si nécessaire. Le plus important serait de ne pas trop vous épuiser. Durant cette période, les plus chanceux seront les Vierges, les Taureaux et les Capricornes et les moins chanceux, les Balances. Et vous, vous êtes ici, cher Bélier. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous, cher Bélier.